Here's the story about a little guy that lives in the blue world And all day and all night, and everything he sees is just blue Like him, inside and outside, through his house With the blue little window and a blue coin wreck And everything is blue for him and himself And everybody around, he ain't got nobody 5 et toi. peut-être du pokeling comme ça. Quoi ça. C'est quoi tu euh, mine à droite et à gauche? Euh... Toi tu fais ligne et tu mine à droite et à gauche. Ah je suis pas fou. Hmm je suis pas fou là. J'ai qu'une charpe de face! Attends, j'ai de, de quoi faire plus! Le Ça sera pas j'ai de Tu T'es sûr? Attends, je pense qu'il il m'a pas POC Twitter! Même POG Twitter! Ça fait un hein, l'orange. Un tort. C'est en haut. Ils sont en haut, Est-ce qu'on est qu tue Pega Pega, oui. Non. viens, on retourne là-haut. Arrête, attends, je me fais ma charpe, attends. Tiens, si d'or, tiens, refais une pomme tiens. J'ai pas d'or. Je suis fou, la G24, c'est chiant, là. T'as des flèches, Samy Hein T'as des flèches Non, et toi, j'ai pas d'or. Mais j'ai des j'ai des Est-ce qu'on le tue ou pas Qui l'autre les gars mais non ça se fait pas c'est bon, Il est quoi il es, avait ma partie ah, je viens j'enchante là hein. Mais c'est lui qui avait l'enchant Non non c'est moi qui l'a Ah mais même tu veux qu'on fasse quoi Attends Farage j'ai pas l'enclume vas-y tu veux qu'on fasse quoi en enchante là Là on est bloqué parce qu'on peut juste aller nether Ou attendre PEGA On va et aller récupérer Je mon, mon fort j'ai trouvé du... Pas du diamant mais de redstone pour l'XP On va attendre PEGA non On peut plus aller euh... Nether Je pense, mais j'ai peur qu'au genre euh, ça se finisse comme ça, quoi. Genre, euh ça, ça veut dire euh, j'ai les popos. <rire> il est pas sur ça non il est pas là. Il faut des levels mon gars. Elle est au-dessus. Il y a Pega qui est au-dessus, on fait confiance. Non, il descend, il descend. Pega Vous avez une cave ou pas Non, non, non, d'une mine mis une mine J'ai juré sur la tête de ma grand-mère que je suis pas la top. J'ai juré. Mec, t'as beaucoup de pommes Mais vous plaisantez ou quoi Y'a une faille, les gars là. Oui, t'as beaucoup de pommes T'as beaucoup de pommes Euh. Non. <rire> Par contre, je peux en faire. J'ai 30 T'as du fil ou pas Oh Euh, non, j'ai pas de fil. T'es une rod Non. Le mec, t'es qui Ah, parce que vous avez tout ça, vous Non, non. Bonjour, ah, C'est qui C'est qui Il est pas avec nous il va y Non Dans ton cul, connard <rire> euh, Vous êtes où peut-être du ou euh, pas. pas Oui oh, Vas-y, fais tourner je bien casque, Mais je sais pas si vous êtes les top euh... Oh mon gars Il est parti avec... On lui avait passé des pièces là Genre, pour rigoler, on l'avait quasi mis full dé et... Il est parti avec le... le truc Moi, je vous le dis, pour vous prouver que je suis pas la top, j'ai pas l'enchant par contre. Mais je suis oh allé nether et je peux toi. faire des potions. Tiens, enfante-toi. T'as pris du sable Non, t'es un connard. Ouais, je ouais. <rire> Mais euh Ouais. Mais ouais, je suis un connard. Bon bah, du coup, passe-moi un casque s'il te plaît. Il y en a forcément un de vous deux qui est là top là. Hein. Il non, non, il avait des blazes. Ça veut dire que c'est Cetrox On sait pas, ça peut être soit Bichard, soit toi, soit Cetrox. Ou soit moi. Moi j'ai juré sur la tête de ma grand-mère que c'était pas moi. Euh, moi c'est pas moi. Euh, attends. Par contre, <rire> euh... mec, passe 5 diamants s'il te plaît. Bichard, si tu me butes, écoute-moi bien. Si tu me butes, mec, j'arrête tout. <rire> non, mais je rigole pas. Hein. D'accord, vas-y. Je rigole pas, mec. Hein. <rire> c'est complètement con, mais vas-y. Ouais, je rigole pas. Hein. Putain, je je m'enchante. Putain, Samy, je peux pas faire mon rôle de top merde. J'entends un clavier. Vous avez des pas... pommes rouges ou pas Euh, oui. Au revoir. Euh, oui, tiens. Euh, mets les gars. T'es où Ok. Bah du coup, moi j'ai 3 pièces. Allez, bah, on peut aller fight, hein. Euh, t'auras un peu de diamant pour moi, euh, Pega On a oh, oh, putain. Bijard, t'en as pas un Non. Vas-y. Je regarde, euh... j'aurais pas de faire Gélis pour voir si c'est... Attends, t'aurais combien de niveaux, Pega Bah, je me suis pas enchanté tu te dirais après. Attends, je regarde si oh. c'est Trox. Ça reste à combien de niveaux Je suis sur Twitter, c'est vrai qu'il est Pourquoi il s'est déco Ah ouais, ah ouais Ça, ça coûte combien ouais. de level à faire la charpe euh, 3 r 3 non. Euh, Pega, toi, tu dois savoir parce que Bichard il me répond pas. Ça coûte combien euh, à faire la charpe 3 Ça dépend, ta fire Non. 5 niveaux. Putain, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Oh, je mine or, les gars, j'y serai j'y crée. Tiens, je vais te le donner un Pega. Tu, tu, tu, tu, tu partageras les gaps quand même. Un, deux... J'en un... ai deux. Ah ouais, putain, il me faut des niveaux aussi. Ah euh... oh, bah tiens, j'ai 5 d'or. Tiens, 7. J'ai juré, il me faut des niveaux par contre. Tiens, je viens de jeter de l'or. Hein. Bon, c'est... Encore derrière, putain. Oh les gars, il y a encore de l'or derrière. Oh les gars, les gars, là niveau gap on va être terrible, les gars. Ouais, mais c'est niveau fight, on a pas de. Euh, ouais, bon, on va pas tergiverser. Euh... Tiens, on peut, pega pega Pega pégas. On Il faut 7, là. 48 niveaux. Encore 48 Pourquoi Non, non, mais je rigole. Mais il me faut masse niveau quoi. Restez <rire> tranquille. Pourquoi t'es Pourquoi es à Paul Parce que je viens de m'enchanter, connard. Putain, j'avais tué, merde. Euh... euh. Bon, je prends ce four, hop. Tu fais cuire. Laissez-moi les niveaux s'il vous plaît, j'ai envie de niveau, ouais. Ouais, Mais oh, mec, Moi aussi, j'ai besoin qu'on remonte. Il y a, que, a quelqu'un au-dessus de nous. Mais j'ai même pas ma charte. Il y a, que, a quelqu'un au-dessus de nous. Mais je l'arrache. Mais tu viens, je t'arrache, mec. Ah, les gars, partage les gaps. Je viens de te donner de l'or. Mais j'ai en train de faire cuire mec. Il, a, il est là Il est là. J'avoue, il est où euh, C'est une top qui l'a appelée. elle est si c'est une top. Il a Bichard m'enferme pas, je te jure tu me butes mec, je me déco, je déco combat. Il est là Les gars c'est moi je viens me poser l'eau sur la lave Non non mais là il y a des C'est un spec qui est là Si c'est un spec vient de ma mère on le dégage du staff euh, fa aurait des pommes rouges. As pommes ah c'est pommes rouges. Je peux pas me dessiner, sinon on va voir. Pommes rouges, euh, Pega mais non, du char bah, bah, euh, bah non, c'est Bichard qui m'a passé. Bah attends, bah non, j'ai rien. T'en as pas là as combien de... Bah t'as combien de pommes d'or Bah là, j'en ai que deux. Bah tiens, je t'en give une. mais t'as pas pris là, de là-bas Bah si, mais justement, il me faut des pommes rouges. Alors les gars, la connexion le, le courant a été coupé dans tout le quartier pendant deux, deux, deux, deux fois d'affilée. Ah C'est Trox. Ah bah, voilà. Ouais. je t'ai tué du là. coup bah RT. Pégafille, il est là oh, Ouais, il est ouais. Ouais. Pres Ah Citrox euh... ah, Trox, il y a pas Trox, tu peux me passer tes bottes alors Là, non, tu n'as ouais. pas le droit de les avoir. Mais les gars, ouais, il y a un mec, sais. il y a un mec avec son clavier juste au-dessus de nous Citrox, Trox, passe tes bottes. vous l'entendez pas Vous l'entendez pas Juste Pégafille. Les gars, les gars. Attends, mais si Trox, avant avant que je décolle. Euh, tu ah, veux avant que tu te passe déco. mes bottes bah oui, avant que tu t'es déco mais de toute façon, t'as 4 diamants, non non, parce que là, euh, lui, il a pas oh le bien. droit de les avoir Oui, c'est vrai ouais, euh, qu'est-ce que je veux dire J'ai 8 diamants Ah aussi. ouais. Euh, les gars, faut okay. que j'enchète euh, mon truc ouais, l'enchant, l'enchant, les les elle est où là là, est là, là, là, là, là, j'ai vu le pseudo, j'ai vu le pseudo, là où ça mais là, il y a quelqu'un au-dessus de nous Le... Est une... Leila, il est là, il est là, les il est là, il est là, je le touche, je le touche. C'était qui C'était Richard. Ah, c'est Dark Hugo lui. Issou Issou Bichard Mutez-vous, mutez-vous. J'ai laisse. Ah, j'ai la mâle trop bien. Ah, je... Attends, je l'avais bien là. La ah, moi aussi j'ai... J'ai pas d'épée, s'il te plaît. Il a une épée, non Ça je peux avoir la rade s'il te plaît. Non, j'ai la mâle, euh, j'ai son enchant du coup. J'ai pas d'épée, mon gars. Est-ce que je pourrais l'avoir J'ai une T 2 Fire. Quelqu'un peut... Dun, donne, donne. Ah Attends, il, a... oh, il avait déjà d'ailleurs. bah Attendez, mais du diamant. coup, je vais me faire une deuxième partie. Je, je, je retiens mon épée. Ah, mais Bichur, pas ça donne du diamant À moi Mais Samy, t'avais pas d'épée. ma gueule ou quoi non, à je... moi, non, non, j'ai... Ah, oui, oui, oui, mais j'ai fait... Euh, Donne-moi la euh... charge donne char de fire. Ah, mais j'ai donné à mon frère, mec. Fils de pute, ouais. <rire> Euh Qu'est-ce que je voulais dire Euh... Oui, Est-ce que pas vous avez du diamant en rabe Est-ce que vous avez du diamant en rabe Oui, oui, j'en ai trois. et Est-ce que vous avez une épée en rab, du coup L'épée bah du non. mec que vous avez tué. Le mec, vous l'avez tué là, il avait l'épée hein. Moi j'avais pas fight, moi Oui, mais moi il me l'a donné. Combien j'ai eu à Pégaphile aussi 4, je t'ai dit. Oh, j'en veux bien une s'il te plaît. Par contre, Sammy, tu veux casser la rue Oh les gars, je viens de choper. Je, vais, je crois qu'on te le sent dans les yeux. Ouais, Donne-moi une fait. gap, sinon. euh ouais, t'en as pas 9 déjà sur toi Non, j'en ai que 2, tu peux demander. Citroël, tu peux me donner une. Citroël, tu peux me donner pomme rouge J'ai moins 3 quarts par contre. Oh, j'ai 46 pommes rouges. J'ai cru de t'as 46 pommes d'or Ouais Si quelqu'un a un or en rab aussi là je fais coeur de l'or et j'ai 7 d'or Euh peut-être je le crois mais je suis pas sûr Alors regarde a encore une top avec nous Oui Bien lu Du coup je jette le Steph Euh est-ce qu'on va dans le désordre ou on va directement 0-0 moi j'ai de quoi faire les potes Ah t'as de quoi faire les potes Ouais Mais moi j'ai juré j'étais pas la top hein je voulais dire dit pour moi je ne suis pas la taupe non plus. C'est soit Samy soit Bichard. Non non. Samy est-ce que c'est toi Sammy... la taupe non. Non, qu si non. non j'en ai qu'une. Tu n'es pas la taupe sinon on juste... te tue. Samy on te suit sur le champ si t'es pas la taupe. Ouais. Ah, je lance mon rec moi aussi. Tiens, <rire> euh, tiens, ah, oui, tiens tu m'as dit, tu m'as dit un, un peu Avoue, avoue ton vois qu'il est coupé à 4 Bah Non mais il a coupé à cause de, à cause du coup hors de la coupure de courant quoi. Ah mais tu as un PC fixe Non bah oui. Ah non, moi je suis bah, sur, bah écoute, moi je suis sur un PC portable, il n'y a plus de ventilateur Ah moi j'ai un gros PC, moi j'ai une tour et tout Ouais, ne fais pas le beau gosse comme ça Ah mais même. Ouais. Non, non, moi j'ai un PC portable, c'est pas ouf hein, mec Du coup, on, on port... est sur la tombe de ma mère, t'as pas un PC Non, elle est pas morte, mesquine mec t'as un de les gars, les gars, Fares, t'as combien de level Fares, t'as combien de level Pourquoi Parce que là, faut me faire ma shop tronféure T'as rot et je te fais ton trop faire. Vas-y, ok, ciao Bon on. C'est pas rentable, hein, je te le dis. <rire> je te fais confiance hein du coup Pégafile, je pars sur ce point de vue là. T'aurais des fils Pégafile Euh, euh ouais. non c'est permis. J'ai rien. Ouais t'as vu ça bien. rien, rien. tous, bodos. Tiens c'est mis. Bon on remonte Moi, je fais un chemin pour Vas-y bah go non Par contre on va remonter 0-0 donc faites gaffe, parlez pas trop en fait. Sinon ouais. on va on va, nous, on va se faire comprendre. Ah, Michard, je peux pas avoir une pomme rouge ou pas On parle plus. Tiens, je tente. Ah, bah, attends, attends, attends, Attendez les gars, j'ette mon stuff Je vas-y Tami, je suis sûr que t'es à toi, en vrai. Oui, je yeah. suis à toi si tu veux. C'est trop. Et j'ai donné du truc, des trucs à tout le monde pour montrer à Cetrox aussi, c'était où ça, ça veut rien dire ça, mec. Bah, tu vas voir, bah, la vie de ma je mère, gros. Peux... Vas-y, va monter à parler plus bas. Tiens, tiens, tiens, tiens, ouais, tiens. Pas plus, tiens. Pas plus, tiens. Pas plus. Oh, cool. C'est quoi comme livre Sharpness 4. Quelqu'un peut me passer une besoin, J'ai besoin d'une enclume. Quoi C'est une ouais. Mais c'est un livre protection. <rire> non, attends, vrai. attends, attends, attends, c'est vraiment des de top, ça, ou c'est... Mais, Mais non, c'est je... un protection de ah, hein. ah ok, okay. Je, peux, je peux avoir juste l'enclume... Et si je, te le dis, je te le dis aussi pour montrer que je peux l à toi, je suis full P2. L'enclume. Ah. Je l'ai, je l'ai. Ah bah. Je l'avais. donc mm -hmm. Euh... on fait les potions de speed ouais, ou quoi ouais, ouais ouais, on fait les potions, ouais. Euh, quelqu'un a gardé, euh, a gardé du... la Ouais, moi j'ai. Euh, euh, moi j'ai pas. Ah. Oh, les gars on me snipe les gars, on me snipe. Attends. C'est peut-être un peu dangereux ce que je fais mais je en fait Skill s'est pris une flèche mais skin. C'est Citrox qui fait qui se fait tirer dessus. C'est Trox tu prends le cos. Il, il est où le squelette Arrête loin, de faire il est loin, le mec. Il s'est juste qu'on parte et je sens pas. <rire> mais non mais pas du tout gros, j'ai crash <rire> Je fais ghost Je me fais ghost en fait, je passe si d'abord. Non parlé. non non non non, il, il ghost souvent, il est souvent Ouais bah non, mais c'est vrai, elle a très chouette les la game en vrai. Et Dan c'est celui qui. Les gars, j'entends des gens, j'entends des gens. Il y a des gens en tout en fait. Des gens. T'es mis à 400 ton truc de bloc ou quoi Oui, je moi oh, j'en ai les pompiers, moi aussi je descends. C'est nous! C'est nous! a un incendie! Oh, les pompiers! <rire> <rire> Vas-y, euh, go, go prendre vite du sable là, il doit y en avoir là. Ouais, j'avoue. Vas-y, les gars, vous faites. Attends, y'a beaucoup de. Oh, moi j'ai pas d'arc, les gens. J'ai pas d'arc non plus. Moi j'avais deux arcs, mais pas beaucoup de. de dura. Ah là, Attends, là, moi là, qui un là Ah là! Ah, oh les, les Ah c'est des biscuits Ah C'est ah, des biscuits Non, ah bah, non, on non, sont en non. Non, ah, non, il faut les Bichart, fight, en Bichart, les gars, les gars, t'es prêt à les attaquer Richard, t'es prêt à les attaquer Richard, t'es serein, mec, ils sont forts Moi, je suis ceux-là à être non Ouais, on se on se garde pour plus tard Ah oui, oui, Pierre Carré, fait mal Oh là là Non mais les gars, on se fait pas, moi je Ah oui, ah oui, ils sont pas mauvais, eux non mais, mais, oui, on, mais fait, on a fait qu'un seul kill alors que Bichard aussi il a déjà fait un kill Ah Désolé oh. Mais il y a deux taux parmi vous les roses entre tu et vous oui, Ouais mais elles ont déjà, déjà agi mais on les a laissés en. Non c'est une Vas-y, aidez-moi Est-ce qu'on veut win Les gars il est seul à gauche Aidez-moi aidez-moi aidez-moi aidez-moi Ouais mais c'est Trox viens viens viens viens. Mais Ouais mais on peut pas trop fight en fait Oh tu m'as shoot la pince Hé la la taupe elle agit C'est qui qui m'a shoot C'est celui qui c'est moi C'est celui qui fire Ah, C'est ils ont failli Go frère, Je vais mourir, je vais moi Boostez moi booste-moi, booste oh, <Pf2> mourir, il, va mourir, il va mourir. allez booste-moi, Nice, nice. GG. Putain. Il est tout seul ça arrive. go go go j'ai un, un, un, un, un truc de. Attendez, attendez, je lag, like, mais me fais pas T'ai trouvé un, un fire, fire race sur, sur ton frère Bichard, C'était okay. ouais, la top les gars, chez vous, ouais. hein, celui que j'ai ouais, tué. Ouais. Bichard, le frère de Bichard, fais gaffe ouais, suis. Oh Ils ont des fire et toi Fais gaffe à toi Bichard On est en 2v2, fais gaffe Putain voilà pourquoi tu jamais Euh casse-toi Bichard, casse-toi, casse J'en ai deux, j'en ai deux. j'en ai Attends, viens on bouge, on bouge. Euh. Truck, tout le monde mort oh, est, euh... truck, est mort? Ouais, c'est Troc, c'est mort. Moi aussi, je suis mort. Euh... Tiens. Attends, je lag, je lag, je lag. Vite, vite, vite. Faut qu'on court, mec. Tiens. Tiens, j'ai given une pop, j'ai given pop, mais attends, je lag. Putain.